Un père de famille aux larmes totalement désemparé et inquiet, La vidéo de ce compatriote devenue virale sur les réseaux sociaux édifie clairement l'opinion sur les conditions de vie difficiles des populations dans l'arrière-pays. La route, facteur de développement, est devenue une cause non négligeable de décès. Lorsque ces infrastructures routières ne sont pas dégradées, elles sont quasi inexistantes. Je suis comme dépassé de la situation de notre canton. C'est comme euh, dans un premier temps, on était dans un pays nous, on ne connaît même pas le nom. Voyez euh, cette photo, voyez ces images-là qui justifient la manière de la vie que nous sommes en train de vivre maintenant, là, chers autorités, un chef de, du canton du kobi qui part en Tipoli jusqu'au carrefour Ibouzi à pied. Donc, ça voudrait dire que demain après-demain, ne vous étonnez pas de la réaction des populations par rapport à l'état de la route, fait qui en sorte que toutes les populations soient éparpillées de diverses euh, directions. Les structures de santé de qualité, n'en parlons même pas. Elles sont également inexistantes en zone réculée. Face à des cas d'extrême urgence, les villageois font preuve d'ingéniosité. On en veut pour preuve ce compatriote porté en tipoy par ses proches, obligé de braver le danger, comme celui de se faire attaquer par les animaux de la forêt. Mmh. En l'état actuel du réseau routier, Dieu seul sait combien de familles ont déjà été endeuillées. Des femmes faisant face à des G.U. Entend des grossesses extra-utérines, des cas de morsure de serpents, d'accidents de chasse ou d'abattage, pour ne citer que ces exemples-là. Ne pouvant tenir en route, en tentant de rallier des structures de santé fiables. Livrées à elles-mêmes, ces populations n'ont que leurs yeux pour pleurer. Libre vieux devient petite au fil des jours, on comprend de mieux en mieux pourquoi. Et il est certain qu'avec le temps, elle va saturer. Il n'est pas rare que d'aucuns se demandent ce que font certaines personnes en situation de forte précarité dans la capitale plutôt que de repartir dans leur village. La réponse est évidente. Bien que difficile, il est possible et moins fastidieux de se soigner, se déplacer, scolariser sa progéniture en zone urbaine même si cela coûte ce que ça coûte. Se loger et se nourrir, eux, restent des épines au pieds de beaucoup de personnes. Vivement des assises sur les conditions de vie des populations de l'arrière-pays qui pensent vivre hors du Gabon mieux sur une autre planète